Je vous parle d'Anne Hidalgo. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tête d'affiche du PS et d'origine espagnole avec ce descriptif. On aurait pu croire que je parlais de Manuel Valls. Mais non, c'est bien de Anne Hidalgo dont on va parler aujourd'hui. Petite nuance, elle, elle bouffe pas à tous les râteliers. Quoique pour les élections municipales, elle n'était pas trop contre une coalition avec En Marche. LPS, c'est le parti schlagiste ou quoi Ah non, mais les membres du parti, ils sont comme des propriétaires d'animaux. Quand ça va, on reste avec, mais dès qu'ils puent la merde, on les abandonne. Ah bah un chiot, c'est mignon, c'est plein de vie, mais dès que ça commence à boiter, bah, c'est relou. Ah bah faut s'en occuper, faut remettre sur pied, ça prend du temps. Pas mécanicien, moi. Je suis peut-être un peu dur avec Anna, je vous l'accorde. Parce qu'au final, elle est là. Et la pauvre, il l'envoie se flinguer. Hidalgo devrait renommer le PS le parti suicidaire. Alors la meuf kiffe peut-être le cyclisme, mais là on lui a filé un vélo sans frein, et elle fonce droit dans un mur, sans casque, la tête en avant. Ce qui compte pour Anne, c'est que les élections, elles aient pas eu lieu en 2020. Parce que 2020, c'était son année Personnalité politique du prix du trombinoscope, elle faisait partie du top 100 des personnalités politiques les plus influentes au monde selon The Times, et en 2022, son influence, elle est partout, sauf en France. Ah parce que vu comment elle est partie dans les sondages, elle risque de battre le record de Benoît Hamon, du plus faible score de l'histoire du PS, au présidentiel. Alors tu dois te demander, qu'est-ce qui s'est passé entre 2020 et 2022 Et eh bah, ben, entre 2020 et 2022, il y a eu 2021. Waouh, tu me diras-t-on Tu sais, le compter. Est... En fait, en 2021, la reine des bobos, c'est devenue la reine des crados. En gros, elle a fait un petit passage dans l'émission C'est du Propre, et les gens, ils ont vu que Paris, c'est poubelle lande. Paris, c'est dégueulasse, t'as des déchets partout, t'as des dessins au mur, c'est insalubre. Du coup, j'ai l'impression qu'Hidalgo, dans l'esprit des gens, elle est passée d'une femme, chapeau de paille sur la tête, qui va au marché chercher ses petits fruits et légumes de saison à un homme. Bidabia. hombo slipos, débardeur blantage de gras, affalé sur le canapé, qui se gratte les glawax. En gros, Anne Hidalgo, depuis 2021, les gens respectent très bien les distances de sécurité avec elle. On dirait que son hygiène bucco-dentaire est compliquée. Et à cause de son côté puant, elle s'est tout simplement tapée la plus grosse crise numérique de l'année 2021 avec plus de 2,3 millions de tweets sous le hashtag Sa Cache Paris. C'est drôle, tous les trucs négatifs, ça tourne autour de 2,3 OPS. Benoît Hamon, c'est le nombre de millions de gens qui ont voté pour lui en 2017. Anne Hidalgo, c'est le nombre de pourcent de gens qui ont voté pour elle en 2022. Au PS, le chiffre de l'enfer, c'est pas 666, hein, c'est 2,3. Ah non, mais si jamais t'envoies un socialiste à France Télévisions, le gars va te sortir un crucifix devant les logos de France 2 et de France 3. Mais les gars, le problème, c'est ni le 2 ni le 3, c'est la virgule. Hidalgo, elle a une fixette dans la vie les vélos. Elle kiffe trop ça. C'est sûr, elle a un tatouage de vélo sur son épaule. Chez elle, c'est rempli de posters de poulies d'or. Son alerte message, c'est le bruit d'une sonnette. Elle kiffe trop les vélos. Elle va en foutre partout. Moi perso, j'ai peur qu'avec son délire vélo, elle remplace les trains grande vitesse par les très grands vélos. En gros, changer tous les trains par des tandems géants. Et franchement, au vu de sa passion pour la bike life, je serais pas surpris qu'on tombe sur un vieux skyblog à elle, qui s'appelle Hanoi Xoxo Stun Girl du 5 où elle tape ses meilleures roues arrière sur le parking d'un Lidl. Et voir Hidalgo taper un rodéo sauvage en Y sur les champs pour fêter sa victoire, ça peut être sympa. Par contre, aller se taper contre les Russes avec des tricycles blindés, je suis chaud à 2,3%. Au revoir.